Ouais, je vais ou quoi, tranquille ou quoi, ouais, ouais, tranquille. Ouais, donc là, mesdames et messieurs, il y a un nouveau rebondissement dans le dossier Mbappé. Je vous avoue que là, ça fait un moment que j'ai envie de vous en parler. Mais tu vois ce que je veux dire Vu que la tendance commence à être vraiment très mignonne pour nous, les Parisiens, j'ai pas envie de trop m'exprimer et de jeter l'œil sur ce qui est en train de se passer. Mais apparemment, mesdames et messieurs, Kylian Mbappé-Pitt pourrait, je dis bien pourrait, et là, on parle au conditionnel, Là, il ne faut pas jeter l'œil. Il se pourrait, si les choses vont dans le sens qu'il faut, que Kylian Mbappé prolonge au Paris Saint-Germain. Vous vous rendez compte de la dinguerie, Tu te rends compte Si Kylian Mbappé continue avec le Paris Saint-Germain, ça veut dire que là, ça y est, c'est officiel. Il prend les mains, les rênes, il prend tout en main. En matière d'équipe, de, de projet sportif, ça y est, c'est autour de lui que l'équipe va se construire. Ça va être de grand n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire On ne va pas se mentir. On sait tous que son rêve, c'est d'aller au Real Madrid. Tu vois mais là, le Paris Saint-Germain, ils sont en train de sortir tous les doigts de leurs fesses, du nez, des prises de, de, de murs d'électricité. Ils sont en train d'enlever en, tous les billets qu'ils peuvent avoir dans leur portefeuille. Il y a même une rumeur qui est sortie, mais bon, on sait que c'était sorti le 1er avril. Personne n'y a cru. Mais apparemment. Nasser El Khelaifi, il aurait proposé à Kylian Mbappé de changer le nom du stade du Parc des Princes et de l'appeler euh, Kylian Mbappé euh, Stadium. Vous vous rendez compte de cette dinguerie hein Mais oui, on est prêt à tout. Même la Tour Eiffel, si tu veux, on met ton visage dessus. Hein tu vois pas les performances incroyables qu'il est en train de faire T'as pas vu comment en Espagne, ils sont en train de transpirer partout Ils transpirent des doigts. Tu sais, ils, trans tu sais ils transpirent d'où Ils transpirent de la nuque. T'as déjà vu ça alors que il fait même pas chaud, hein. Là, ils sont là, ils ont chaud à la nuque parce qu'ils sentent que Kylian Mbappé, bah, on dirait qu'il va rester au Paris Saint-Germain. On va pas, on dirait. Hein. Attention, hein. je dis pas qu'il va rester et je ne suis pas en train de, de jeter l'œil ou de, de, de dire ce qu'il pourrait se passer ou je sais pas quoi. En tout cas, la tendance, elle est plutôt positive. Apparemment, voilà, il y a des petites rumeurs qui sortent. Apparemment, il leur a dit, il kiffe trop jouer avec Lionel Messi et Neymar. En tout cas, il estime que bah, avec Messi et Neymar, son jeu peut encore beaucoup plus évoluer, on va pas se mentir, que Messi et Neymar, c'est pas les... les euh, comment on appelle ça Les Vinicius ou les Tony Cross ou, ou je ne sais quoi. Tu comprends ce que je te dis Ça n'a rien à voir avec les Casemiro, les trucs comme ça. Là, on parle de, de grands joueurs. Hein enfin, petit joueur pour Lionel Messi, mais grands joueurs par, ta, par le talent. Hein et puis Neymar, on va pas se mentir. Bon. Quand il veut, il met la couronne de roi et il sort une masterclass. Tu vois ce que je veux dire Mais quand il n'a pas envie, bon, euh, ça reste un paysan euh, qui n'en a rien à faire et qui change de coupe toutes les semaines. Donc c'est un paysan euh, de la classe moyenne haute. Tu vois ce que je veux dire Paysan qui peut aller changer de coiffure tous les jours. Voilà, donc c'est comme ça que Neymar il est. Quand il veut, il vient, il rentre dans la cour. Bon, écoutez, asseyez-vous tous là, n'oubliez hein. pas c'est qui, qui le roi. Hein et tout le monde dit oui, c'est vrai, Neymar, désolé et tout. Ah, donc il vient, il s'assoit, il met, il met sa couronne, puis il dit allez, allez travaillez et après, dès qu'il en a marre de faire le roi, il retourne faire le paysan. Il va dormir dans la boue et tout. Parce que voilà, il aime ça un petit peu quand même. Mais là, en tout cas, mesdames et messieurs, si Kylian Mbappé signe avec le Paris Saint-Germain, oh là là, mais vous vous rendez pas compte de ce qui va se passer en Espagne. Il y a beaucoup de gens qui vont aller à l'hôpital hôpital. Hein, à cause des ulcères, à cause de de, de, de la déception. Parce que là, là, vous vous rendez, ils ont créé carrément une émission sur Mbappé. Tic-tac tous les jours, ils sont là, ouais Mbappé, il arrive, ouais Mbappé, euh, nanana. Ils ont carrément dit que Mbappé, il préfère aller au Barcelone. Vous vous rendez compte En Espagne, là-bas, j'ai jamais vu des menteurs comme ça. Là-bas, oh, là, là c'est trop des menteurs. Ils mentent tous les jours et en plus, hein, on va pas se mentir. Kiki, si tu vas là-bas en matière de nourriture, tu vas mal manger. Oh non Mais non, mais les Espagnols, ils ne savent, savent pas cuisiner. Tu connais pas leur plat, là Paella tu sais c'est quoi Ils mettent toutes les viandes dedans. Poisson, euh, euh, euh, euh, poisson, viande, poulet, crevettes, riz, tomate, petits pois. Ils mélangent tout. Ils font la eh, allez, paella. Oh! Et après, ils ramènent ça. Donc, c'est ça que tu veux manger, Kiki. Hein? C'est ça que tu veux manger. Petit petit croissant, pain au chocolat. Tout ça, tu veux laisser pour aller manger des paella. Du poisson avec de la viande. Hein Courage.